C'est lui-ci qui pardonne même les péchés des gens aïe, aïe aïe Qui est cet homme qui connaît même les pensées des cœurs? Venez voir, venez voir, c'est lui que nous avons trouvé Venez voir et venez voir, les messieurs des nouveaux sur la terre Venez voir, venez voir, c'est lui que nous avons trouvé Venez voir venez voir, la lumière les pharisiens pensaient qu'ils étaient assis dans la parole C'est vrai qu'ils connaissaient les écritures et ils les sondaient Et ils attendaient Jésus mais selon leur propre conception Et pourtant Dieu ne viendra jamais Selon les calculs des humains, quand il n'importe que change, Jésus aussi change de forme. C'est pourquoi tout le monde peut lire la Bible, mais la parole revient aux prophètes. Ils attendaient Jésus, mais quelle serait la forme de Jésus Et quand il va apparaître, comment vont-ils le reconnaître Reconnaître Jésus, mon bien-aimé, c'est la révélation. Voir Dieu dans la chair des noms, autant temps du soir, c'est la révélation. Discerner les corps du Seigneur, mon bien-aimé, c'est la révélation. Et Jésus a dit à Pierre, sur ça j'ai bâti mon église. Mais cette femme samaritaine avait eu la grâce de les reconnaître par des signes messianiques. Et elle s'est... Venez voir, venez voir, c'est lui que nous avons, trouvé venez voir, et venez voir, la lumière est de nouveau sur la terre. Et aujourd'hui, la même histoire se répète. Les églises l'Odysséenne veulent aussi voir les Messies. Ils attendaient Jésus, mais quelle sera sa forme aujourd'hui Et pourtant dans les Zodiacs, Jésus vint premièrement comme l'agneau. Et à la fin des âges, il doit revenir comme les lions. Alors je m'ai demandé les pentecôtistes et ces autres églises et qui attendaient Jésus. C'est comme les lions ou comme l'agneau J'ai compris qu'ils attendaient Jésus Mais c'est Jésus-là des cicatrices Aujourd'hui s'il vient avec des cicatrices Pour moi c'est un antichrist Si Jésus descend aujourd'hui Comme l'agneau c'est un antichrist Car il nous a été dit Descendre veut dire changer de forme Et ma promesse d'aujourd'hui C'est de voir Jésus-Christ actualisé le même Jésus, excepté son corps physique, et par la révélation, je l'ai croisé dans un homme chauve. Le grand Dieu de l'univers, c'est qui dans un homme déchiré. Et croire ces choses bien aimées, c'est ça l'évidence du Saint-Esprit, et ça nous donne même les pouvoirs. Devenir enfant de Dieu, car les livres de cet essor Dieu l'a remis au prophète Branham, c'est qui veut dire la grâce aujourd'hui. Mon bien aimé rien que dans le message de l'heure, le vrai pardon des péchés, autant dis rien que dans les messages de l'heure, Voire même les rachats. Mon bien aimé rien que dans les messages. J'ai vu Dieu, j'ai vu Dieu, le Seigneur Jésus est et J'ai vu Dieu les grands Amoéens, et et, et venez voir, venez voir, c'est lui que nous avons trouvé, venez voir, venez voir, la lumière est de nouveau sur la terre, venez voir, venez voir, c'est lui que nous avons trouvé, venez voir, venez voir, Les Messie est de nouveau sur la terre, Yeah,